Salut à tous, c'est Teas Valley, on se retrouve pour le clip du dimanche numéro 32 fait par Optics sur Standoff. Donc là, on va voir Optics rentrer dans le spawn de Standoff, il fait la première tête, il loupe sa, sa deuxième balle, il fait la deuxième tête et la troisième tête avec le Balista en switchant. Petite triplet shot arc-en-ciel, plutôt sympathique comme clip, sauf c'est dommage qu'il loupe sa deuxième balle, mais bon. Bon, on se retrouve tout de suite avec Iron pour le clip Fail. A tout de suite. Yeah donc salut c'est TipsAiron et je rejoins Tips Vali pour commenter euh, ce clip du dimanche fail donc Vali qui remplace Atex euh, qui normalement commente mais qui est parti en vacances qui donc peut pas commenter cette semaine et euh, les semaines suivantes non plus voilà donc c'est parti c'est euh, bah, Vali ici présent qui est sur drone en MME à 74 points et là malheureusement 720 hit marker, voilà magnifique. Et donc là, en fait, il <rire> met le hit marker sur le gars juste devant lui qui le tue, mais en fait, pas du tout. Il met le hit marker sur un gars qui est au fond là. Ouais, voilà. Euh, bon, quand j'ai vu euh, sur le mode studio, j'étais un peu date, tu vois. Ouais, voilà. Après, voilà. Histoire de rajouter un peu de sum. Euh, il était encore <rire> plus loin euh, que bon, tu pensais. Certes, c'était pas un tristote énorme, mais voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça faut toujours le sum. exactement. Ryan, <rire> donc voilà, c'était ouais. euh, Valis. Et Aaron, euh, hey pour le clip du dimanche numéro 32, on vous laisse là. Allez, ciao tout le monde. Bisous, bisous.